Bonjour à tous, Donc, nous prions un chapelet des mystères glorieux pour la paix, nous prions dans la divine volonté de Dieu, nous nous immergeons totalement dans la divine volonté, et Seigneur nous demandons euh, que tu immerges toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté, euh, que toutes les créatures euh, fassent ta volonté, et nous prions pour la paix dans le monde, tout particulièrement pour la paix en Ukraine, conformément à ta volonté. Et euh, nous demandons particulièrement la conversion au catholicisme, au Saint-Commandement de Dieu, de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Et euh, puisque aucun pape n'a daigné jusqu'à maintenant euh, répondre à la demande de Notre-Dame de Fatima de consacrer la... Russie au cœur immaculé de Marie, humblement nous, nous consacrons la Russie au cœur immaculé de Marie, et donc euh, nous demandons la, la, la paix, que ce pays se convertisse et cesse son agression, son invasion de l'Europe. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Premier mystère, glorieux la résurrection. Seigneur, tu as vaincu le mal et la mort. Tu as franchi une frontière. Viens abolir toute frontière, abattre toute barrière. Viens vaincre tous les instincts de violence, de mal et de mort dans les pays en guerre. R réapprends à chacun le prix de la vie, le grand prix de la vie. Libère-nous des démons de la haine, ôte toute désespérance. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne.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 « De communion. Envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre sur tous les belligérants. Redonne-leur un cœur de fils tourné vers le Père. Souffle, ô Esprit Saint, lave, purifie, sauve. Que le feu des âmes laisse place à la douceur et la sagesse de l'Esprit. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »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 Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes aides, protège-nous. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Amen. Fiat. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Marie couronnée au ciel, tu te préoccupes pourtant du sort de tes enfants, toi le cœur secourable, toi la toute douce, la toute humble.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 Petit rosaire pour la paix. Donc ce sont des méditations d'une du, certaine euh, certain Louis-Marie Boivineau. Voilà, on, on a prié avec ces méditations. Et moi, je vous dis au week-end prochain pour un rosaire le samedi et un rosaire le dimanche. Un rosaire euh, des, des rosaires euh, à thème. Voilà. Et d'ici là. Euh, Passez un, un, une excellente fin de dimanche et une très bonne semaine dans la divine volonté de Dieu. Amen, Fiat.